Юлья J'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Le support Despia est arrivé et c'était vraiment un moment que j'attendais depuis assez longtemps. Je l'avais déjà présenté, Dogma, Despia, Invoke quelque chose comme ça. Et j'étais content du deck puisque j'avais pu faire un top 8 à l'Omega Store, pas, seul, pas le dernier, l'avant dernier. Euh, avec le deck, donc j'étais assez content, le deck tournait quand même plutôt bien. J'avais décidé par la suite d'enlever les Despia, puisque sans le support il n'était pas assez fort selon moi. Le support est arrivé et franchement c'est un vrai plaisir à jouer, j'apprécie énormément le deck. Et aujourd'hui bah, je vous le présente, c'est un deck qui est assez pur, donc je pense que ça plaira à beaucoup de personnes. Et c'est un deck, encore une fois, qui tourne autour de la mécanique fusion, qui est une mécanique qui est plaisante à jouer en fait tout simplement petit disclaimer avant qu'on commence cette vidéo parce que je trouve ça important d'en parler ça évite en fait de devoir gérer les commentaires par la suite euh, je ne suis pas un joueur meta d'accord donc ma vision du jeu n'est peut-être pas la meilleure du monde et peut-être que d'autres youtubeurs ont une bien meilleure vision que moi et j'en suis persuadé donc voilà si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis ou que vous pensez pas pareil bah, vous allez le droit de le dire dans les commentaires mais pas forcément de la, la pire des façons mes choix euh, pour le deck bah, ce sont les miens c'est ma façon de jouer il y a peut-être des meilleurs choix à faire peut-être qu'on peut rentrer plus de entra peut-être que j'en sais rien euh, euh, je vous présente le deck comme je l'aime, comme j'apprécie le jouer. Il y a peut-être des moyens de l'améliorer. Encore une fois, les commentaires sont là pour ça. Si on peut l'améliorer ensemble, on l'améliorera ensemble. Mais ne prenez pas, voilà, argent comptant tout ce que je vous dis. L'idée c'est de partager ce que j'apprécie, le deck que j'aime, et après, bah, à vous de le modifier si jamais vous le souhaitez. Voilà, je pense que c'est bon pour cette intro. On a fait le point sur tout. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement, et c'est parti pour cette présentation de deck d'espion. Ok, donc c'est parti pour la présentation de ce deck-là. Évidemment, l'extra deck qu'on verra juste après. Pas de side deck pour ce deck-là puisque j'ai pas encore vraiment travaillé le nouveau format et notamment le nouveau format avec les épées donc le side deck est pas vraiment réellement intéressant à vous présenter aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment le deck que je vous présente comme j'ai pu le faire avec le dernier deck profile, avec les différents paquets qui vont ensemble dans le deck. Et ensuite, et bien simplement, l'extra deck. Alors, on va commencer avec bien simplement trois aluberts. Euh, c'est la normale summon du deck. C'est la carte que tu veux avoir. C'est la carte que tu vas souvent à les tutos. Normal ou spé, tu peux tuto n'importe quelle carte d'espia depuis ton deck, à savoir le terrain, la magie rapide ou le, la magie de tuto, tout simplement. Et euh, lorsque un monstre fusion est détruit sur le terrain, tu peux l'aspect du cimetière en cible en 1 ce que tu fait euh, annuler ce que tu as ciblé et euh, la respect sur le, cinture, donc, sur le terrain c'est vraiment très intéressant c'est un 1800 et euh, globalement c'est une carte euh, qu'on veut avoir en main de départ tout simplement Tragédie, qui est pour moi une des meilleures cartes d'Espia, enfin, c'est pour ça qu'on la joue x3. C'est un level 1, donc on a plein de moyens de l'avoir, euh, de d'y accéder dans le deck. Euh, si cette carte est envoyée du cimetière ou bannie par un effet de carte, tu peux ajouter un d'Espia depuis ton deck à ta main, donc ça c'est le premier effet, c'est super fort. banni également, ça veut dire qu'on va pouvoir jouer Allure avec bannir ça, piocher deux plus tuto, enfin c'est incroyable. Euh, et ensuite, si elle est dans le cimetière, tu peux la bannir, puis cibler une carte marquée euh, dans ton cimetière et tu peux la poser directement sur le terrain. Donc ça c'est vraiment fort. Euh, cette carte là, elle a deux effets, tu peux la recycler, tu peux même la bannir volontairement à la quand même un effet et ça reste intéressant dans les cartes qui sont vraiment puissantes on a Dramaturge Despia qu'on joue x2 euh, alors c'est ratio là x3 parce que c'est vraiment des cartes qu'on a envie d'avoir, celle-ci passe 2 parce que tu vas pouvoir t'en servir plusieurs fois, tu as quand même envie d'avoir en main de départ mais pas tout le temps et ensuite tout simplement parce que eh bien, tu vas pouvoir le tuto facilement avec Tragédie, elle est level 8 si elle est utilisée comme euh, bien simplement euh, fusion tu peux la respecter si elle est bannie ou euh, envoyée au cimetière tu peux la respecter et si un monstre de l'extra deck sauf les fusions est invoqué sur le terrain tu peux annuler un effet euh, sur le terrain, donc ça c'est vraiment très très fort et euh, ben voilà c'est un negate qui va se tuto, qui va se respé euh, si elle est bannie pour une évocation fusion ou dans le cimetière tu vas pouvoir la respé et ça c'est vraiment cool et l'arrivée du coup du support c'est le petit adlibitum lui tu le joues un peu moins, c'est peut-être un peu moins fort enfin c'est situationnel en fait, c'est à dire qu'elle en main de départ t'as pas trop envie de l'avoir si elle est utilisée comme matériel fusion tu peux spé euh, un banni ou de ton cimetière euh, d'espia et tu peux également faire, si elle est sur le terrain, gagner son euh, attaque fois le niveau à tous tes monstres. Donc ça c'est intéressant. Euh, on va surtout se servir de, de l'effet de recyclage quand tu au Grand Game pour aller rechercher tes cartes, rechercher tes tragédies, rechercher tes, tes aluberts qui sont bannis ou même tes monstres fusion, parce que du coup tu peux aussi respecter les fusions. Mais euh, fois 1 ça suffit largement. Et ça c'est la partie monstre. Donc du coup on va passer à la partie magie. Hop, donc trois terrains simplement, trois terrains, parce que tu as envie de l'avoir en main de débat. En fait, l'avantage d'avoir la joué trois terrains, c'est que quand tu normes à déjà, si tu prends un interrupte dessus, bah, tu pleures pas si tu as un terrain en main. Et puis, du coup, tu vas pouvoir aller chercher autre chose, puisque l'intégralité des cartes que je vous présente là tout de suite, à savoir ces cinq cartes, eh bien, sont des cartes qui sont tutorisables, toutes par à Celle-ci, c'est le terrain qui permet de fusionner depuis ta main ou depuis ton cimetière. Et si un monstre non fusion est détruit, tu peux rester un monstre fusion de ton, de ton cimetière. Ici, ça permet de discard tuto ou spé, donc ça c'est fort, et ça permet également de se bannir du cimetière pour éviter une destruction d'un monstre fusion. Ça vous allez voir, il y a un petit combo dans le deck qui est assez intéressant qui permet des OTK vraiment très forts, et la marquée en rouge, c'est vraiment la carte qu'on voulait, qu'on attendait, c'est vraiment le support, je suis content que ça soit une super et pas une ultra ou une secret parce que elle aurait probablement coûté un petit peu plus cher. Celle-ci, elle permet simplement de faire une magie rapide, une, une fusion rapide pendant l'adversaire, parce que c'est une magie rapide, Faut que tu vas l'activer, tu vas cibler un des despiade dans ton cimetière, tu le rajoutes à ta main, et ensuite tu fais une fusion en bannissant deux monstres sur le terrain. Admettons par exemple que tu à l'Uber au cimetière, un Tragédie en main, un Dramaturge sur le terrain. Tu vas pouvoir faire effet marqué en rouge, récupérer le haluber, pour le mettre dans ta main pour le gagner, pour le, pour le tour suivant. Bannir une Tragédie, bannir un Dramaturge euh, pour faire une invocation fusion. Et ensuite, effet de la, de la Tragédie, tuto un monstre, effet de la Dramaturge, la respect sur le terrain. Donc là, c'est vraiment très intéressant. C'est très fort et en fait, c'est le corps du deck, tout simplement. Là, euh, on n'aura pas plus de Despia, ce qui fait déjà un, un bolo euh, pour, pour un deck d'archétype. Hein. Euh, on, on, on a quand même pas mal de cartes liées au Despia. Mais c'est suffisant, en fait. Tout simplement, on n'a pas besoin de plus dans ce deck-là. Alors ensuite, c'est ça qui peut parfois faire un peu grincer des dents certains joueurs. Je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont me dire « Non, mais il faut arrêter de splasher ces cartes-là dans n'importe quel deck. » Alors oui euh, sachant que si j'ai ces deux cartes en main euh, je pourrais toujours m'en servir pour faire des fusions si j'ai les deux en main je peux l'invoquer directement avec mon terrain pour faire euh, la fusion la Destiny fusion on a quand même pas mal de cartes qui font des qui font des défausser donc si jamais on en a deux en main on peut toujours la défausser et euh, la fusion étant level 8 comme tous les despia, et ayant un effet de pop qui peut éventuellement être protégé par ouverture démarquée donc c'est à dire que tu vas tenter effet de pop tu pop un sur le terrain, un de, ton, un, un de ta fusion et tu bannis la cimetière la, la magie du cimetière pour pas que ton effet soit pop, c'est vraiment intéressant et euh, ben, le, le deck a pas de drop power clairement c'est un peu une de ses faiblesses donc du coup ces cartes là viennent rajouter un petit peu de, de, de puissance à tout ça donc franchement euh, moi je suis vraiment convaincu de cette fusion là dans ce deck là qui est un deck basé sur les fusions ensuite on va jouer les cartes un petit peu de soutien au deck euh, donc trois allures comme je vous l'ai dit bah, déjà on joue pas mal de dark puis ensuite combiné avec tragédie c'est vraiment très très fort parce que du coup ça nous fait piocher deux et tuto un de notre choix donc ça c'est cool euh, le sarcophage de sacrifice alors Sacrifice, ça peut être utilisé en combo avec marqué en rouge, puisque du coup vu qu'on va recycler du cimetière, on peut aller envoyer ce qu'on veut au cimetière et ensuite faire une fusion, c'est plutôt cool. Et sarcophage doré, bah, ça peut être utilisé un peu de la même façon, puisque du coup euh, on va avoir Abduitune qui, qui permet de recycler, mais souvent on va eh bien simplement euh, bannir tragédie ou effet tragédie pouvoir tuto n'importe quoi, et deux tours après, on récupère notre tragédie, euh, qui permettra encore une fois de refaire les effets. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est plutôt les cartes de, de stabilité, les starters si vous préférez. Et ensuite, on a ben, simplement le, le reste du deck. Donc le, le, le dernier tiers, on va dire, c'est euh, ben, les interrupts que je joue. Euh, je joue pas beaucoup d'interrupts. Donc en N-Trap, je vais jouer ça. Euh, 3 H, 3 Veiler, 3 Imperme. C'est classique, on va dire. Et ensuite, je vais jouer 3 Super pots. Et un call by pour la forme parce qu'il me restait une place. Superpo dans ce deck là, c'est vraiment fort. D'une part parce que du coup, ça nous permet de gérer à nouveau des fusions en utilisant potentiellement nos propres fusions. Du coup, ce qui va trigger les effets, éventuellement discard même ça c'est fort. Discard tragédie euh, sur le cos de Super Popo pour pouvoir faire effet tragédie. Enfin voilà, c'est vraiment intéressant. Et, euh, et, et puis ça permet d'avoir un bon ou quoi deux en fait, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de decks prennent Super Popo. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent autour des darks Il y a beaucoup de decks qui posent des vents avec euh, une bête guerrier et euh, par exemple une Appalooza. Donc ça prend super pot et ça reste ça reste assez intéressant et donc voici pour la présentation du deck là je vous ai présenté grosso modo le, le deck complet je peux vous le repasser rapidement l'histoire que vous ayez tous les éléments devant les yeux mais en fait le deck joue des gros ratios pour tout simplement avoir souvent les mêmes mains et donc euh, apporter une certaine stabilité au deck euh, en lui même euh, du coup on est sur du 12 free spot 12 ou 13 free spot je crois euh, ce qui est pas négligeable pour ce genre de deck euh, qui pourrait être cut pour avoir un peu plus de stabilité mais Très honnêtement, j'en suis content comme ça. Ensuite, pour les fusions, je vais jouer 3 mascarades. C'est la nouvelle carte. C'est vraiment elle qui fait le café. Euh, cette carte-là, la deuxième effet, le premier, il est infâme, c'est-à-dire que tu vas devoir euh, payer euh, 600 life points pour chacune de tes activations. Donc, avant d'activer une carte, et eh bien tout simplement, tu dois payer 600 life points. Euh, c'est pas, enfin, euh, je veux dire, si t'en as deux sur le terrain, c'est 1200. Hein, donc, ça veut dire que t'as que quatre, euh, quelques que six actions euh, avant de, de, de quasiment être burn complètement. Son deuxième effet, c'est que s'il y a un monstre de l'extra deck qui est présent sur le terrain, tout simplement, tu peux la rebond sur le terrain, donc elle aura pas l'effet de burn, mais ça nous permet d'accéder à des level 8 ou encore une fois à un dark que tu peux. Te utiliser pour faire une fusion et ça reste un monstre à 2005 de patate ça reste correct. ensuite on va jouer deux Coitis et un Proust Canyon, Coitis qui est fort en go 1 euh, quand tu sais pas trop compte quand tu vas jouer parce que du coup en quick effect elle passe tout le monde à zéro donc ça t'évite de te faire gérer ton board et euh, si elle est détruite par un effet de carte tu peux spé un despia de ton deck donc ça c'est vraiment juste super fort euh, et pareil à la 2005 proscannon qui est un peu plus dur à invoquer parce que e2 c'est un despia plus un dark one light donc c'est assez générique d'où la super popo et ici on a euh, le despia qui lui le, le, le proscannon pardon qui permet donc c'est un despair plus un dark plus un light euh, en effet rapide il va revoir un du cimetière c'est juste super fort et lorsqu'il tape un monstre il inflige dommages directement euh, en, en supplément enfin dire tu, tu tapes un monstre il va prendre le dommages donc ça c'est ça c'est quand même plutôt fort euh, du coup évidemment le petit exécuteur Phoenix euh, qui est level 8 encore une fois 2005 un peu comme tout le monde mais le fait qu'il soit level 8 ça nous permet par exemple de faire effet exécuteur pt1 euh, effet de la magie le protéger et ensuite l'utiliser pour faire un x 6 c'est quand même assez intéressant on a notre gros ratio de carte target super popo alors je sais qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont dire que c'est pas avoir de race d'avoir autant de place pour euh, mettre super popo en, en extra deck mais en fait encore une fois le deck c'est l'idée c'est d'être capable de jouer contre n'importe quoi donc deux dark, sachant que ça c'est aussi des targets potentiellement super beaucoup pour les lights, c'est assez intéressant. Euh, deux dark, euh, évidemment. Un fusion et un dark, c'est-à-dire qu'on peut gérer une de nos fusions. Par exemple, j'ai un de mes monstres qui va prendre, je sais pas, moi, un ibiro même perme, par exemple. Ça m'emmerde vraiment. Bah, je peux gérer ça en utilisant euh, le monstre plutôt que de le perdre. Euh, le golem, c'est euh, un cybers et un lien. Et le dragon, c'est deux monstres du même attribut, mais de type différent. Donc ça, c'est assez générique. Donc ça, c'est pour la partie fusion. Ça fait plaisir de voir autant de fusion. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi bon, en tout cas, ça me fait plaisir. Et pour la partie X6 je vais jouer le petit combo OTK, alors déjà le numéro 38 il fait partie du combo OTK, mais il peut être joué à part également euh, quand tu joues contre des decks magiques que tu vas absolument contrôler la magie, bah, tu peux juste poser le numéro 38 qui va voler, et ensuite euh, Dragublion qui permet, qui dit euh, bah, déjà tu ne peux pas prendre hyper là-dessus, donc ça c'est quand même assez fort, effet euh, utilise ça, spé ça, effet il a 9000, si juste avant tu as réussi, et c'est quand même assez régulier à faire un correctiste, bah, tous les monstres sur le terrain, autres que les fusions level 8, sont à zéro, bah du coup, t'as pas 9000 sur un monstre à zéro, euh, t'as gagné le Jingirsu il est là parce que des fois on a des tons qu'on peut pas gérer par au combat, par exemple un Dragoon c'est chiant à gérer parce que c'est fort, parce qu'il a déjà annulé il a déjà beaucoup d'attaques, il prendra pas les annulations de Queritis etc, alors que Jingirsu une fois que tu as forcé l'annulation bah il va simplement gérer le Dragoon et ensuite tu peux continuer à faire ton band. et ça c'est quand même plutôt intéressant, donc voilà pour la partie extra deck, je pense que j'ai fait le tour du deck encore une fois le deck c'est pas forcément un one card combo on va souvent être dépendant d'avoir soit un Soit une tragédie plus euh, une invitation des ténèbres, soit un des starters, soit avoir une, une un alubert plus une tragédie ou un alubert plus déjà le terrain pour pouvoir aller chercher le marqué en rouge. Euh, ça va dépendre pas mal de choses en fait. Tout simplement, c'est dire qu'en fonction des mains de départ, bah, tu feras pas forcément le même board final ou tu feras un board qui sera soit moins puissant, soit moins consistant. Un des deux, mais encore une fois, ça c'est un peu le cas avec la plupart des decks pas tous les decks malheureusement euh, mais mais ça reste pour moi euh, négligeable par rapport à la stabilité du deck le deck est quand même sort quand même plus ou moins tout le temps le même board après c'est vrai qu'on est dépendant de toucher euh, les fusions de la destinée et non pas les briques mais euh, le fait de jouer fusion de la destinée pour moi c'est vraiment super fort on joue pas vers anaconda dans ce deck là tiens c'est vrai que certains pourraient se poser la question parce que euh, la magie tuto elle lock en fusion et donc du coup euh, les souvent tu veux le poser tour 1, et donc du coup si t'es lock en fusion et ben bah, du coup tu pourras pas faire anaconda donc donc on reste sur l'idée de choper une des fusions destinées pour euh, bien simplement poser le terrain. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu, moi en tout cas j'étais content de vous présenter tout ça, de vous présenter la liste et de vous expliquer certains choix qui peuvent être discutés, euh, notamment le Exécuteur Phoenix, éventuellement ça peut se discuter, moi franchement j'étais vraiment convaincu de cette carte là dans ce deck là, notamment avec la magie etc. En tout cas ce qui est sûr c'est que j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, lâchez votre meilleur pouce, votre abonnement, et puis, euh, et puis voilà je vous ferai très certainement une vidéo d'ici quelques temps pour vous expliquer comment jouer le deck, comme j'ai pu le dire dans la vidéo c'est pas du one card combo, c'est souvent du deux voire trois cartes. combo c'est pas forcément toujours facile de setup son terrain etc mais une fois qu'il est en place c'est assez pénible de s'en débarrasser avec la mascarade qui se respait avec le coeritis qui va pouvoir se avec le alubert qui se paie qui annule etc des trucs sympas voilà je vous en veux pas plus prenez soin de vous, faites nos autre et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao